ou Cazeneuve, bonjour. Bonjour Marie vous avez été très inspiré sur cette question justement de l'inspiration euh, de la Bible dans l'art. On vous écoute. Oui, enfin vous m'auriez vu devant ma page blanche, je n'étais pas euh, toujours <rire> si inspiré que ça. Hein. Mais alors oui, effectivement, la Bible inspire les artistes, mais bon, euh, pas tous non plus. Hein. Euh, je ne suis pas absolument certain, par exemple, que euh, Fruit de la Passion, euh, la chanson de Francky Vincent, ce soit un parallèle entre <rire> le fruit défendu d'Adam et Ève et euh, La Passion du Christ. Pas sûr. Ouais. Hein. Et puis ouais, bon, on ne sait jamais, hein. il faudrait peut-être tout demander. Enfin, en tout cas, moi, euh, juste avant ma conversion, j'étais devenu un spécialiste. Euh, pour voir des juste références... Après euh, ouais, juste après. J'ai dit quoi, juste avant, avant Ah ben non, juste après euh, ma conversion, effectivement, j'étais devenu un spécialiste pour euh, voir des références euh, chrétiennes absolument partout dans l'art. Hein, une colombe comme ça sur une pochette d'album, pour moi c'était évident, c'était l'Esprit-Saint. Un barbu, pof, c'était Jésus. Euh, c'est <rire> comme ça que je suis devenu fan de, de, de Zizi Top. Hein. Euh, et ça a continué comme ça pendant hyper longtemps. Dès qu'un chanteur ressemblait en temps soit peu à Jésus, boum, ah, voilà, je devenais fan. Okay. Jusqu'en 2014, hein, où euh, j'ai vu Conchita euh, Hurst, la, la, le, vous savez, le travesti barbu qui a oui. gagné l'Eurovision. Ah, bon, à ce moment-là, on m'a expliqué quand même que ce n'est pas parce qu'un artiste ressemble à Jésus que c'est forcément un hommage ou une référence chrétienne. Oh Moi, euh, bah ouais, bah, <rire> j'étais vachement déçu, hein, comme vous, euh, parce que pendant toutes ces années, j'avais l'impression que bah, la Bible avait submergé le milieu artistique. Et en fait, que dalle Oui, mais bon, il y a quand même des références qui existent à Maron. Oui, tout à fait, Marie. Hein, et on voit encore aujourd'hui des films, des musiques qui nous parlent de Dieu et qui sont largement inspirées de la Bible. Ou plutôt, de ce que la Bible nous dit de Dieu. Mmh. Et euh, je ne parle pas simplement de la comédie musicale Jésus ou bien de la louange chrétienne. Hein. Je suis assez émerveillé de constater que culturellement, le Dieu qui se révèle dans les Écritures a une belle place dans l'art. Dans diverses séries que j'ai pu voir récemment et qui sont euh, certainement pas écrites par des chrétiens, eh bien, Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas un juge comme ça, impartial, euh, ni un incompétent euh, qui ne se soucie pas de nous. Mm -hmm. hein, et euh, ça peut être dans des séries comme les Simpsons par exemple. Hein. Et je crois que cela nous donne à nous créatifs une leçon d'humilité, mais aussi un chemin euh, quelque part de création. -à -dire La leçon, ça serait que euh, nous n'avons pas le monopole de Dieu. Euh, certains artistes non chrétiens sont capables de nous faire percevoir des traits du visage de Dieu euh, qu'on avait peut-être oublié ou qui nous avait échappé. Et la perspective, ce serait justement de passer plus de temps avec d'autres euh, créatifs non-chrétiens, justement, et de ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, et euh, donc d'aller comme ça au contact d'artistes de notre génération pour parler avec eux de la représentation de Dieu euh, dans l'art, parce que euh, notre grande chance, c'est justement de croire en un Dieu qui a choisi de s'incarner, et par là même, de devenir une création. Oh, C'est beau, merci beaucoup. Amaru, on retrouve toutes vos actus sur euh, votre site euh, jesusbox.fr.